Addict, Vers, les les domaines, les domaines, les domaines. Je vais te faire un peu de temps! Je vais te faire un Je vais te de temps! Je vais te faire un avec les forces de l'ordre, on a interrogé Faouzi Lelouch, qui était juste à côté de Jérôme Rodriguez quand la scène s'est produite et il nous explique ce qu'il s'est passé, on l'écoute Donc on était devant on était devant, puis tout d'un coup ils ont décidé pour rien du tout d'arrêter le cortège on sait pas pourquoi, et donc nous on n'était pas avertis, donc on continuait à avancer du coup ce qu'ils ont fait les CRS qui étaient devant, la compagnie C3 exactement, parce que pour le savoir il a fallu se battre eh ben ils nous ont donné des coups de bouclier, ils nous ont gazé. Donc le premier qui était devant, c'était Jérôme. Ils lui ont mis un gros coup de bouclier dans le visage, qui a reblessé son œil. Du coup, il est tombé par terre. Au moment que je vais le ramasser, en plus, ils nous ont gazé. Exprès, volontairement, savant que c'était lui. Ils le savaient que c'était lui. Et volontairement, ça veut dire quoi C'est ça, ils entachent la police à tout jamais, c'est ça les valeurs de la police Et après, on va nous dire que les, les gilets jaunes, ils sont violents et bien ça c'est la preuve directe comme quoi, qu'en fin de compte c'est bien la police qui provoque. Pourquoi Parce qu'ils sont en électrons libres. Ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Et ça c'est pas normal. Ils finissent par s'énerver les flics et mettre des coups Et le mec il m'a mis un coup de bouclier dans la gueule